Good job. C'est en 2017, on a sollicité euh, différents organismes gestionnaires et différentes fédérations de la région de france pour les questionner par rapport à l'importance et à la nécessité de collaborer sur la question du numérique euh, pour, dans le secteur médico-social. Et c'est comme cela que s'est créé le collectif SI médico-social de la région de france Et donc, sept fédérations euh, se sont regroupées euh, de façon informelle pour pouvoir euh, travailler ensemble sur cette question du numérique. Donc, nous avons d'abord eu un temps de d'appropriation, puisque nos niveaux de connaissances et d'intérêt sur le sujet étaient très différents en 2017, le numérique était encore une préoccupation très lointaine pour le médico-social, donc un temps d'appropriation respectif et de prise de connaissances qui nous a permis progressivement de nous rapprocher euh, d'une part euh, de, de l'ARS, mais également euh, du Grades de, de l'époque, pour voir quelles étaient les collaborations euh, possibles. C'est dans ce sens-là qu'en euh, 2019, l'ARS est revenu vers nous en nous proposant une convention et un partenariat et un soutien financier pour pouvoir soutenir le collectif dans différents objectifs et notamment le soutien au secteur médico-social dans le développement de la maturité et de l'appropriation de la question du numérique en santé dans le secteur médico-social. Donc, le collectif regroupe sept fédérations qui concernent autant le secteur personnes âgées que le secteur personnes en situation de handicap, le domicile et les établissements. L'idée, c'était d'avoir une vision partagée et surtout, de faire des propositions à la fois à l'ARS et au GRADES sur ce qui nous semblait pertinent dans l'accompagnement des structures médico sociales dans leur appropriation et leur capacité à développer le numérique en santé dans leur organisation. Donc, on a eu une très bonne écoute de la part de l'ARS et du GRADES et une double mission qui s'est instaurée très rapidement de la part du collectif, à la fois, de représentation des organismes gestionnaires et des fédérations. C'est un point très important, c'est bien un collectif qui réunit l'ensemble de ces organisations. Et puis, parallèlement à ça, un point de collaboration très forte et de proposition réciproque qui est faite entre l'ARS, le GRADES et le collectif pour savoir quelles étaient les pistes de travail les plus pertinentes, et les plus efficientes pour aider les structures médico-sociales et correspondre au schéma directeur des systèmes d'information que l'ARS avait travaillé et réalisé avec l'ensemble des acteurs de la santé sur la région de France dès 2019. En fait. Donc nous avons dans nos organisations et dans nos actions différentes cibles dans du secteur médico-social autant les dirigeants et les gouvernants des structures médico-sociales, puisque le secteur médico-social est très divers. Donc d'abord, et toucher à la fois les dirigeants et les gouvernants des structures médico-sociales, mais également, évidemment, toutes les personnes en charge des SI. Alors ça peut être un DSI ou un RSI ou toute personne en charge des SI, puisque dans le secteur, il peut y avoir des profils très différents qui sont en appétence ou en charge de la question des, des SI ou du numérique en santé. Et puis, évidemment, très vite derrière, très rapidement derrière, toucher les acteurs métiers du secteur médico-social, à la fois les acteurs santé, soins, reconnus et connus comme les médecins ou ou, ou les kinés, les ergots, etc., mais aussi les acteurs non ciblés santé au départ, mais qui ont un rôle d'accompagnement de l'usager et du patient dans cette question de la santé au sein des structures médico-sociales. Donc, ça a pris différentes formes avec l'organisation de réunions régionales, avec des clubs DSI RSI qui se réunissent très régulièrement, avec un autodiagnostic aussi que l'on a réalisé avec l'aide et le soutien de l'ANAP et qu'on a mis à disposition des structures médico-sociales, ainsi que par exemple des webinaires qui maintenant un programme qui est mensuel de deux webinaires par mois pour l'ensemble des acteurs métiers, gouvernants, dirigeants ou DSI de la région de France du secteur médico-social. L'évoquait Eric, en fait, le collectif est, une, est composé d'une pluralité d'acteurs. Alors, c'est quand même beaucoup plus compliqué de faire à plusieurs que de faire seul, même si, selon le bon vieil adage de la nappe, Ensemble, on va beaucoup plus loin. Alors, de manière très concrète, en termes de difficultés, c'est quoi bah, C'est la recherche permanente d'équilibre entre euh, bah, des fédérations qui ont décidé de faire alliance et puis également euh, des acteurs qui ont des profils très différents, que ce soit des profils de LACI ou des profils un petit peu plus généralistes comme le mien. Comme le... Alors de ce fait, il y a un vrai besoin d'une dimension de coordination et ça on ne l'avait pas forcément anticipé au moment où on a contractualisé avec l'ARS. Alors une fonction de coordination, oui, et puis également des espaces de coordination plus opérationnels que ce soit au sein de l'équipe projet du collectif, mais également avec le GIP Santé et Numérique Hauts-de-France, hein, qui est le GRADES en région Hauts-de-France, et puis également avec l'ARS. Tout ça se, se met en place en tous les cas dans notre région progressivement. Alors Sinon, le risque, c'est quoi bah, Le risque, c'est de ne pas être au même niveau d'information, de créer des déphasages, voire des incompréhensions. C'est aussi répondre à un besoin d'articulation, parce qu'on traite de questions transverses sur les différentes actions, les différents projets qu'on mène. Donc, nécessairement, on a besoin d'échanger sur ces différents sujets. Et puis également, c'est le besoin d'avoir un fil rouge qui permette de vérifier qu'on ne dévie pas de, de la trajectoire que l'on s'est fixée. Deuxième risque également que j'identifie, c'est qu'au final, les sept fédés ont décidé de faire alliance autour d'un sujet le numérique et la e-santé. Et le risque, c'est que finalement, ce sujet-là soit traité en dehors de la fonction d'animation des fédérations. Donc, on a un vrai enjeu à réussir à intégrer ces questions-là dans le cœur de métier des fédés. Alors, du coup, le collectif, oui, c'est un espace où l'on construit ensemble, mais il joue un rôle support également pour les fédés sur ces questions. Alors, qu'est-ce qui peut être transposable dans ce qui s'est passé en région Hauts-de-France bah, D'abord, le processus, les étapes, finalement, on est assez traditionnel par rapport à ce qu'est un projet de, de coopération, au démarrage des acteurs qui ont envie, qui se réunissent de manière, de manière informelle, qui vont un petit peu plus loin après, qui posent des regards croisés sur la question du numérique dans le secteur médico-social. Et puis après, on arrive à une dimension plus instituée, un dialogue qui est institué avec, avec l'ARS, pour aboutir à une étape de contractualisation sur un programme de, de travail. Voilà, donc d'abord ce, ce processus-là, euh de monter, euh, monter en maturité de la démarche. Et puis, ce qui peut être transposable, pas forcément duplicable, mais transposable, c'est la question de toute l'ingénierie qu'on a déployée, la question de poser les règles du jeu, parce qu'à un moment donné, tout cela marche si on réunit, euh, on pose les conditions de la confiance mutuelle. Il faut s'apprivoiser mutuellement, donc on pose les règles du jeu, on les formalise. Également un acte d'engagement qui est signé entre le DG ARS et les sept fédérations. Voilà. Sachant que la contractualisation, on a également un document de contractualisation qui pose le soutien financier de l'ARS et de nos engagements en termes de réalisation. Euh, voilà, avec un, un plan d'action. Donc, tous ces outils-là, cette ingénierie-là, elle est facilement transposable. Une condition quand même de réussite, parce que sans soutien financier de l'ARS, bah, le collectif n'aurait jamais réussi à déployer tout cela. Donc, ça, c'est quand même une condition de, de mise en œuvre. Et puis après, il y a la question de l'accompagnement du collectif. Alors, accompagnement par un acteur neutre, dès, sa, dès les premières réunions, en fait, on a bénéficié du soutien de, de la NAP, un accompagnement sur le processus avec les différentes étapes que, que j'évoquais. Hein. D'abord, on mature ensemble, on se rencontre, et puis après, on se met, on se met en action. C'est aussi un accompagnement sur l'acquisition de compétences nouvelles, parce qu'on peut être professionnel ici, mais pas forcément animateur de groupe de travail ou de webinaire. On n'a pas forcément acquis la capacité à monter une ingénierie, formation. On n'est pas forcément des professionnels de la communication. En même temps, on peut avoir... Euh, ces compétences-là, mais euh, pas être professionnel des systèmes d'information. Voilà, donc euh, il y a pour les, les uns et les autres des compétences nouvelles à, à acquérir. Et puis c'est aussi un accompagnement pour être à jour d'une actualité qui est euh, aujourd'hui sans cesse mouvante. Et, euh, et donc on doit être en capacité de, de pouvoir l'intégrer puis la, la rediffuser.